Salut tout le monde, bienvenue sur Eden Gaming. Aujourd'hui, nous allons tester un nouveau truc. Une belle petite voiture à décommenter électrique, bien sûr. Ça fait moins de bruit qu'une thermique. Et euh, ça va faire beaucoup de poussière, je pense. Oui, parce qu'on est sur gravier et de la terre. Voilà, je filme là. <rire> eh, vous, le sac, fonce dans le sac. Voilà. <rire> Sur moi. <rire> il n'y a, a, a même pas un conducteur dedans. Oui. Ah si oui. Eh mon sac Il oui. oh. y fais un trou dedans pas Il <rire> Eh pollue pas Attends on a fait de la pub pour Micheline là j'ai filmé ils sont retournés Ça fait de la fumée de ouf je, je t es, t es vous ça. filme ouais. hein. <rire> Vous êtes sur le champ C'est pas facile d'être on la voit plus beaucoup la, la voiture là ouais, mais on peut même la voir dans la nuit la voiture. Ah, Elle en plus Ah oui il y a des fermes dessus Ah vas-y moi je vais m'acheter ah, la même hein de Je vais encore me faire écraser oh, part, hein. ouais, ouais. Ah le sac McDo qui va finir <rire> Enfin j'ai dit sac McDo, c'est pas le sac McDo mais... Oui voilà C'est juste que moi je suis tellement McDo à la base oh. Voilà il tourne en rond, il fait de la poussière Bah évidemment qu'ils sont <rire> Bancé, puis, euh, dernièrement, ah, bah, à dernièrement il y a une baleine enfin. qui traîne à Montréal. À ah, coincé la bagnole. Club, bon. Il y a une baleine en ce moment dans le club de Montréal. Oui, dans la ville de Saint-Laurent. Dernièrement, cette baleine a été dans un premier temps aperçu à, à Québec cette semaine. En oh, oui. ce du Saint-Laurent à Québec. Là, dernièrement, elle s'est retrouvée à Montréal. Une grosse baleine qui fait dans le mètre. Une baleine à bosse à partir du chemin, il va faire plein de poussière. Attention, regardez, es en train de filmer? Ouais, la course, il en faudrait une autre faire la course. Bah alors, on parti où là? Là, attention, il débarque. Il est dans l'air, il débarque, attention, il va m'attaquer. Oula. là, oh, c'est bon, il y a le sac. Le, le sac m'a sauvé. En fait, je pense qu'on a collecté soit la base, soit parce qu'elle cherchait des la nourriture, soit parce qu'elle était désorientée. Ouais, ça va, ça va, peu, mais... Et Là, que jusqu'ici, ah, dans là. le trou encore.